Je suis pas là pour faire un what the cut Tant que je serai pas obligé Et je pense que je n'y serai jamais obligé On n'y est jamais vraiment obligé Et oui C'est bien vrai ça et oui. Donc arrêtez de dire que je promets des trucs Par définition, Antoine c'est la liberté Euh... Oui et non en fait moi. Je sais qu'il y a certaines personnes du public. Est-ce que c'est de bonnes intentions ou pas Je pense pas. Pour être totalement franc avec vous, je n'aime pas vraiment la convention. Souvent, faut pas se leurrer, le public de YouTube, c'est plutôt des gens qu'on... Trop mercantile, trop pour devenir connu, trop pour faire comme tout le monde. Je pense que tu devrais rester en contact avec les abonnés. J'ai vraiment un gros problème moral avec ça. Le gros problème que j'avais, c'était vraiment le côté très... obsédé par la célébrité, à venir aussi voir les placer à Paris, juste là, chez eux. Qu'est-ce que j'ai créé oh oh oh oh je trouve que c'est spécialement violent. Je suis vivant! Une idée vraiment géniale! Si vous souhaitez me rencontrer, ça sera pas sur Paris, pas juste là. Le problème, c'est que sur tous les megas, elle l'air sympathique. Il y a parfois certains connards rentrés dans les détails de ma vie privée. Je trouve ça dommage, en fait. La conclusion, je vais probablement, très très très probablement, déménager. Avant toute chose, je tiens à rassurer les personnes qui s'inquiéteraient. Je bosse sur une vidéo un petit peu spéciale où je ne déroule un petit qui qui dans Monsieur Connard. j'aime bien voir un poil plus bien ou un parnus sur Twitch et ça me plaît plutôt bien. Salut! 78% des Français se disent prêts à véter. 74% des Français ont sur ces habite de. Dani Caligula. Eh oui. Je n'ai jamais voulu devenir un papa En utilisant la puissance du J'ai été Pour souffler sur la bite de Jean-Luc Mélenchon En utilisant le mot dièse suc7, Le changement c'est kaka, kaka Avec un grand C